Vous êtes, vous êtes vous êtes vous êtes normal nous on décide de se lever là on va et on va faire le mariage comme tu as dit de connaître merci. tes parents là Donc on va connaître tes parents du jour au monde merci beaucoup chérie euh, c'est encore loin non non non c'est juste là mais j'ai oublié quelque chose je crois tu as oublié quoi encore s'il te plaît tu m'attends là que je t'attends ici c'est évité voilà. Le vieux là il est normal, hein? Hein comment tu Rien comment il m'a mouillé? Moi j'allais chez mes beaux parents maintenant. Bon bon bon bon Monsieur, Vous êtes normal? Moi. Comment vous m'avez vous mouillé beaucoup, monsieur. monsieur. vous êtes normal Excusez-moi Est-ce que est ça va chez vous Excusez-moi, monsieur. vous êtes normal Ça va chez vous monsieur. Comment vous m'avez mouillé Monsieur. C'est bien. C'est bien fait pour vous aussi. Bien, ça, est mis, non qui vous a fait ça? Ma fille. Tu as vu, monsieur, là-bas. C'est toi qui as mouillé mon papa comme ça? C'est ton père. Tu ne savais pas? Je ne savais pas que c'était ton papa. Ah ah, monsieur, ah, papa, papa, je ne savais pas que c'était. Tu vois ce que tu as fait? J'allais te présenter à mes parents et tu l'as mouillé comme ça? c'est mon père. Ah, papa, je ne savais pas. Ah. regardez comment, là. Papa. papa, je ne savais pas. Pardonnez, je ne savais pas. Monsieur, papa, je suis désolée. C'est tout ce que papa. C'est lui, ce lui, lui qui avait tout envoyé. C'est lui, lui qui nous a envoyé l'argent. C'est lui qui nous a maison là. C'est ça Je ne sais pas. C'est quel homme ça Je Je ne Je Je suis papa. Allez, ah, il, pas, il, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne Il ne savait pas. ne pas. Tu ne sais pas quoi ce vieux là, il est très respecté dans notre quartier. Non, Il m'a mouillé, ma fille. Ce type là, je ne veux pas le voir chez moi. Je ne veux pas le voir, s'il te plaît. Ah, Ah, pas de pas Action. Je tu sais pas ce C'est bon C